Bonsoir à tous. Nous saluons tous les amis d'appréciation qui sont avec nous après-midi pour point de presse qui a sous prix du produit pétrolier. Donc, Jean-Noucouenne, le produit pétrolier, de ces derniers temps, fait un pile en coulée, un pile parole, un pile de qui dit sur le produit pétrolier. Donc, de 2010, jean ai Rivejo c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État a perdu sous forme de subvention des produits pétroliers. Donc, nous, on est pris au pas de changé dans Pompio, ça fait déjà quelques temps. Donc, soit l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc, pour l'année ça et situation 1, les pas tenable. c'est ainsi qu'en application de la loi de 1995, qui dit le prix est monté sur le marché international, il faut que nous-mêmes nous, nous faire ajustement prix au, dans la pompe en Haïti, le prix est baissé, il faut que nous le baisser. Donc, après des consultations avec les différents acteurs concernés, nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence et les responsables. Après, nous finissons ensemble avec a, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire associations et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis, avec les syndicats, notamment les syndicats du transport, donc nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc... Et nous avons gasoline les mêmes, qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sous lui. Donc, Pria, la a passé à 250 gouttes. Nous avons gagné les mêmes, et ça a les diesel là qui était 169 gouttes, il a passé à 353 gouttes. Nous avons gagné le qui était à 163 gouttes, la passé à 352 gouttes. Donc, prix ça, et vous a en vigueur à compter de vendredi matin. Donc, nous fait un ajustement total sur le ensemble avec diesel, sur gasoline gasoline. Étant donné, nous avons en pile transporteur. Qui utilisaient la gasoline, notamment les motocyclistes, nous avons les tap tap. Donc, les mêmes, nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire, l'État a coupé un petit parti dans la subvention. Donc, c'est-à-dire, nous avons passé le prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc, augmentation de, j'en 49 gouttes. Donc, ces prix, ça, nous avons gagner qui ont entrer en vigueur dans Pompio, à compter de vendredi matin. Merci. Et comme nous connaissons, le ministère commerce et industrie, c'est un ministère qui concerne dans sa Palais notamment. Et permettez que j'introduise le ministre Ricardin Saint-Jean, qui pourra entretenir avec nous sur question. Monsieur Saint-Jean. Merci à nos amis de la presse. Je dans le sens que Étant donné que mesures, ça va entrer en vigueur à partir de vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures. Dans l'intervalle, le ministère Commerce a assuré que, dès demain, pour nous mobiliser inspecteurs à travers différentes stations à essence, pour nous assurer que les produits continuent à vendre dans le avant jusqu'à ce que mesures entrent en vigueur à partir de vendredi. Justement, c'est ça. Merci. Pour clore cette, euh, ce point de presse spécial, on appelle M. Pierre-Rico le ministre des Affaires sociales et du Travail. Comme nous connaissons, si pour Algénien, cessation de subvention, bon, c'est de façon partielle, puisque l'État a continué subvention jusqu'à présent, selon ce qui est annoncé, mais pour le moins, pour Algénien, il y a un ajustement des prix euh, au niveau du transport euh, public. Et M. Pierre rico odné c'est ministre des Affaires sociales et du Travail qui pourra porter quelques précisions sur amis, la question. Toutes les amis pression. Et comme ministre mm -hmm. Boisvert fait ceci, il y a un ajustement qui fait sur prix de mais c'est un ajustement qui fait en fonction de la velléité que l'État gagne pour retirer les subventions graduelles sur le ça. Donc, étant donné que pas gagné une augmentation significative qui fait dans la gasoline, nan, donc le prix de transport, il n'y pas ajusté n'a pas et grille de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et sur le étant donné que l'État, en concertation avec euh, différentes parties euh, prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée parce que nous connais gagnant des transporteurs des compagnies de transporteurs qui utilisaient et gazole donc l'état en concertation pour le bar, une subvention ciblée donc par rapport à la subvention ciblée ça l'état prend le bail là donc nous garder nous conserver jusqu'à maintenant même tarif qui était en vigueur là merci Monsieur le ministre, et pour clore ce point de presse, on va appeler le ministre de la planification et de la coopération externe qui viendra donner des précisions sur le bien fondé de cette mesure. Alors, l'agent que l'État haïtien pourra, puisque l'État a pris une dans subvention, qui ça l'État pourra le faire avec l'agent Sayo Sénateur Ricard Pierre, vous avez la parole. Et encore une fois, je Zambi la pression. Je salue également la population haïtienne qui attendait disposition ça Et je dis haïtien, ce n'est pas une décision facile kapkan, là. Ce sont qui m'ont découragé, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Même gouvernement a pris une décision ça. Je dis à la à en situation, à cause insécurité qui a frappé depuis des temps, l'État de plus en plus entre moins l'argent. Donc, les obligations de l'État en termes de construction d'écoles, construction d'hôpitaux, équipement de la police, par exemple, pour faire face à cette situation d'insécurité galopante, pour faire face au kidnapping eh bien, moyen pas là. Je dis à là, avec la suppression de la, de la subvention, l'État pral plus ou moins en mesure pour le faire une économie qui permette investir dans construire l'hôpital, construire un centre de santé, construire l'école, faire face à ensemble de problèmes de sécurité que nous avons. Donc, c'est en quelque sorte bien fondé une décision pareille. Merci.